Mesdames et Messieurs, salut à tous et bienvenue dans l'émission. Encore une fois, jeudi là à la, pour capable retourner, nous, nous parlons un petit peu de la Bible. Je dis à nous parler de un sujet qui est particulièrement très difficile à cerner parce que c'est le sujet de l'Apocalypse. Nous parlons, parlons un petit peu de l'Antichrist. Il y aurait l'Antichrist, il y aurait l'Antichrist et il y aurait et également le dragon, le faux prophète. Donc, nous passons la question ça. Nous parlons du livre de, un petit peu de l'Apocalypse. Et puis, nous commencé dans Matthieu pour nous voir vraiment qui est-ce qui est Antichrist qui est-ce qui est le faux prophète là, et qui est la vie sur la terre. Et, nous gagnons aussi pour nous enfolé de la marque de la bête, qui ça signifie qu'il y a un peu monde qui confond tout le bagage ça. Euh, nous allons essayer long, je veux là, nous un petit peu de sujet ça, très, un sujet qui est assez restreint. Et parce que et, nous t'ai parlé déjà un petit peu de la grande tribulation, comment ça va lier, mais nous t'édux, nous te promettons, nous avons dans les détails parce que nous parlons en gros ce que c'était que l'avènement le, le, de Christ, et puis nous te parlons de la grande tribulation, nous parlé du, du millénium, nous te parlons du, du retour de Christ sur la terre, la nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais ce nous parlerons en détail un petit peu sur certains eh, faits de la Bible par par exemple, nous les de l'antichrist et du faux prophète. Et Dans la Bible, nous parlerons de la période que nous parlerons de la Grande Tribulation, qui a divisée en deux parties, trois ans et demi et trois ans et demi. Ça fait sept ans. Daniel Dégretta a parlé de ça. Il parlait un temps de temps et la moitié de temps. Lorsque vous fait calcul, on voit que c'est 42 mois ou bien trois ans et demi. Donc, Matthieu, c'est parler de la fin des temps. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et la fin des temps, elle est en deux périodes. Parce que donc, fin des temps, ça la Et de nos jours-là. C'est-à-dire que là, là, Matthieu 24 dit nous qu'on a de parler de guerre et de bruit de guerre. Mais, la Bible te dit non, c'est, c'est les signes de la fin des temps, mais ce ne sera pas encore la fin. Si vous voulez, on parlons le faire sur Matthieu 24 pour nous voir vraiment grand pile et monde qui parlait non de Matthieu 24 comme la fin définitive des temps, mais à nous voir Matthieu 24 parce que les divisé en deux périodes, parce que grande période c'est la fin des temps et la grande période c'est la grande tribulation qu'elle parlait non. À nous regarder eh, Matthieu 24 qui dit non, et nous garder, l'approcher la de vous-même, qui dit-nous, Matthieu 24. Et s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vers en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe eh, de la fin du monde Ça, c'est la fin du monde qu'elle a parlé. Jésus, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est. à euh, a toujours gagné des faux Christ. Nous, nous avons lié les faux Christ, mais ce ne sera pas encore euh, l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist sont l'autre baguette. Les faux Christes, nous ne pouvons pas euh, parler sous le, le nom de Jésus-Christ. Il dit Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé car il faut que ces choses arrivent. C'est pas naturel lorsque nous avons des guerres faites ici par là. Donc c'est pareil normal d'après Jésus-Christ. Mais il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, c'est parents pas eux qui aussi les religions et qui dit nous. On parle de première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, donc c'est la fin des temps, donc et, le temps fini, etc. Donc, la Bible dit que ce ne sera pas encore la fin parce que les la Bible, il nous bien distinguer les mots pour ne pas courir faire nos choses, etc. De même que Gaimond dit nous que oui et à la fin des temps que nous allons subir la marque de la bête et, et, et, et si ou pas gain marque de la bête là ou pas manger ou pas boire etc et puis 666 là déjà là tout ça si on peut étudier la Bible il faut nous pas courir n'importe bagaille? Parce qu'il faut prendre le temps de bien étudier la Bible et pouvoir placer chaque événement dans son contexte. Donc, c'est pour ça, on a fait étudier ça avant, à travers la Bible, pour nous vraiment expliquer etc. Nous n'avons pas fait comme eh, eh, eh, Mounio lit on sait de la Bible, ça ne va pas comprendre Donc, on a étudié la Bible, pour capable de comprendre. Et puis, la continuant avec Vessel dit Vous entendez parler de guerre de, boue, de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Et pour le capable de nous capables continuer, il dit Non, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des fa famines et des tremblements de terre. Tout ça, c'est le signe de la fin des temps. Donc, c'est la fin de la fin des temps. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire que tout ça n'a pas passé de nos jours Ce ne sera pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. C'est ce petit que qu'on apprend avant que la vraie fin, on parle de fin, on a dit vraie tribulation, vraie douleur, on parle de commencer. Parce que c'est lui même que nous devons arriver à avoir la période de la grande tribulation. Alors, on vous lèvera au tourment et on vous fera mourir et vous... Seraient haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On a dit les chrétiens. On ne va pas parler de n'importe qui, des chrétiens. Mais aussi plusieurs moi et ils se trahiront, se haïront les uns des autres, etc. On ne va tout verser et, et, et, ça au barou parce que ce n'est pas là le but. C'est pour nous montrer la différence entre les Première partie de euh, Matthieu 24 là, c'est-à-dire qu'après nous la fin des temps, des temps où il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais la Bible bien dit nous, ce ne sera pas encore la fête pour nous bien distinguer, pour ne pas confondre avec des guerres intestines. La fête, qui peut nous assimiler à la fin des temps, donc Christ parle en écrité, les vignes. Première phase du retour de, de Christa, nous toujours dit, c'est l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas de pieds sous terre et il n'y a pas de grande catastrophe. Il y a un bagage qui est très simple à prêter. La Bible nous dit que deux hommes seront dans les champs, l'un sera enlevé et l'autre resté. L'autre dit a là peu de pas même si le compagnon est parti. Deux personnes qui ont le Madame et Mouché, ils a enlevé. L'autre l'a prêté, sans le pas même ou à L'a cherché chercher de tout côtés. côté, disparition. C'est là que le palou le monde qui disparaît dans le monde entier, laisse à la ville comprendre que ce sera l'enlèvement de l'Église. Donc, il y aura des, des, des pleurs, des cris et des grincements dedans parce que et tout le monde a prouvé que Kounala nous là nous approcher réellement de la fin du monde parce que Christ enlève l'Église. Immédiatement que Christ enlève l'Église, ça va passer passé nous approchons vers la période de la grande tribulation parce que l'Église enlevée, il n'y aura plus de prédication sur la terre, il n'y aura plus le Saint-Esprit pour apaiser les choses, pour parler dans les cœurs. Donc, une méchanceté pourra régner dans le monde entier. C'est là que nous entrons après la période de l'enlèvement de l'Église où les chrétiens vont vivre dans les cieux avec ses bien-aimés que vient parler, nous nous parlons un petit peu de résurrection. Il y a des gens qui disent les morts qui se suscitent en premier mort, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés. Donc c'est comme ça, l'enlèvement lié à la fête. Mais c'est la grande tribulation va commencer rapidement. C'est là que nous parlons étudier dans le livre l'Apocalypse. Par exemple, nous allons dans le Thessaloniciens 2 verset 9. Nous parlons que il y a trois acteurs qui vont faire place sur l'eau, et dans le monde. Il y aura et, et le dragon, le dragon qui est assimilé au diable, okay, à Satan, la Bible, le serpent ancien, il avait toujours parlé de lui-même. Il y aura le faux prophète, le faux prophète, et il y aura l'antichrist. Le dragon, ça nous parle ça dans, dans l'Apocalypse, à partir de vers, chapitre 13. Tout le chapitre 13 là, il parle de l'arrivée de. De, du dragon, le faux prophète et l'antéchrist. Donc là, nous lisons dans le Thessaloniciens 2, verset 9, en nous faisant couleur et l'a donné, pour le pour, pour dire, nous, que l'apparition de, de ce tempi se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers. dit que, immédiatement qu'elle venait, l'abîme est en phase, en première phase de séduction. C'est ça qui a duré trois ans et demi. Une hein. première phase de séduction pour capable séduire les hommes. Et donc, c'est l'antéchrist. La, eh, la le faux prophète, c'est le même qu'un prophète de lui-même. Le dragon a à l'antéchrist son règne. Donc, eh, eh, l'antéchrist lui-même, c'est le même qui va régner comme un roi. Ce sont deux hommes puissants dans le monde entier qui parle imposer le loi et qui parle gagner en sorte de gouvernement mondial et qui parle gagner marque la marque de la bête comprendre pense que eux-mêmes qui est vrai chrétien et cap suivre Christ cap étudier parole au pas concerné par moment ça, parce que l'église sera déjà enlevée, toujours dit ça. Donc, par exemple, il dit oui, nous-mêmes chrétiens, nous ne pas faire face à l'antichrist, etc. Donc, il faut nous connaître qui est pour nous enlever. Non, soit suivre Christ, n'est pas plutôt passé par face ça, parce que l'église, son église, sera déjà enlevée. Donc, mettez bien ça dans tête tête, pas quitter le monde pour tête, pour nous capable de suivre l'événement ça assez bien. Donc, ça, nous l'avons expliqué. Et l'antécrisie même, un gouvernement mondial l'a mené. L'a imposé loi économique, l'a imposé loi l'italie. Et parce que a des miracles, des prodiges qu'a fait, tout le monde a vu, tout le monde a soumis à lui-même. Et l'Abgé, une sorte de dictateur, qui a fait bail-to-bail. Si qu'on y a pour manger, pour boire, etc., il faut passer par lui-même, il faut gagner la marque de la bête en lui-même. Je n'ai pas besoin d'expliquer exactement qui est la marque de la bête pour qu'on, etc., gain tout au long de l'histoire, il y a pas de la marque de la bête, et il y a eu avec Luther qui était, était divisé avec l'église catholique, Luther qui était fondé, il y a eu la fondateur de l'église protestantiste, il y a eu que les catholiques disent que c'est lui-même qui marque de la bête là, il y a eu que dans le pape, avec eh, signe de eh, virus, etc. C'est les mêmes qui signifient le eh, eh, eh, chiffre 666 là. Il y a une qui fait tout et nous, et nous parler, le pas, qui nous parlait de Magdalena. Ce qui est important, c'est que pendant cette période de la grande tribulation qui a bu en deux phases, trois ans et demi de séduction et trois ans et demi de malheur, eh bien, c'est les mêmes qui vont diriger le monde au point de vue économique, politique et social. Tout toute bagage il parle santé dans lui-même et en plus, il parle accompli des miracles. Et après, dans la partie deuxième passe là, et vient Christ, il y a écrit, c'est même, à la fin de, de cet temps qui parle venir, qui parle anéantir l'impie, qui parle blesser lui et, et qui parle blesser lui Et c'est à ce moment-là que lui-même, et, et, et, et, la bête sera blessée, et, et puis ça qui parle passer qu'on a là, lui-même parle même, et comme s'il régénéré tout le monde parle qu'on est le mourir mais il n'est pas mort. et puis il va entrer dans le temple de Salomon, qui va reconstruire et le temple est reconstruit parce que c'est l'un des signes des temps également qui dit nous, puisque le troisième temple de Salomon pour reconstruit. reconstruire et jusqu'à présent, il y a plus de monde qui a fait des plans plans déjà faits déjà pour le temple reconstruire si nous regardons sur Internet, on apprend que des juifs eux-mêmes ils eux plan eux-mêmes pour reconstruire et temple mais le temple de Salomon sera et pris d'assaut par euh, la bête, le faux prophète et l'Antichrist. Et c'est au même qu'on y a là qui parle comme un dieu au-dessus des dieux et que le demander tout le monde a adoré, la. Le faux prophète a poussé tout le monde pour adorer la bête, c'est-à-dire l'Antichrist comme un dieu suprême. Donc, il y a plein de monde qui parle obligé à du le moyen pour être capable de vivre, etc. Et c'est à ce moment-là que Christ lui-même voilà, descendre sous terre ça, avec eh, l'essai que Dieu a enlevé et puis avec une armée d'anges, il va envahir, il va descendre sur le monde des oliviers, et puis il va l'accaparer Satan, le photo prophète, le dragon, et l'antéchrist, et il va le jeter dans l'abîme, il enchaîner pendant une période de mille ans. C'est là que nous dit une part très longue. C'est juste pour nous montrer vraiment la période de cette grande tribulation, comment et chronologie à le palier, l'enlèvement de l'Église, l'arrivée de, de, de, de la bête, le faux prophète et le dragon, et dans une première phase de séduction, de mensonge et, et, et, et d'impiété. Et puis deuxième phase, là, de phase de calamité. Et, et puis qu'on y a là, et Jésus parle retourner avec tout une grande tribulation qui va jeter sous terre-là avec les choses qui vont tomber du ciel pour anéantir Satan, l'enchaîner pendant une période de mille ans où tout le monde avec Christophe et puis tous ceux qui ont résisté à la bête le faux prophète tout le monde va vivre avec une période de mille ans de paix et de grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'après qu'on y a là, Jésus-Christ va l'instaurer de nouveaux cieux et d'une euh, nouvelle terre pour être capable de vivre avec les eh, chrétiens pour le temps et pour l'éternité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là que l a nous avons campé. Nous espérons que si ça te fait plaisir, écris-nous, baignous et macro, et puis abonné avec la chaîne. c'est les éclairs, pour nous capable de continuer à travailler ça avec vous. Merci et bonne soirée à tous.